traders et investisseurs vendredi 22 mai bonjour alors nous vous avions dit que sans mauvaise mauvaise nouvelle mauvaise nouvelle pardon euh, nous étions haussiers sur la période actuelle et voilà que soudainement hier la situation de hong kong revient sur le tapis les relations se tendent fortement entre la chine et les états unis à cause du renforcement et de la promulgation d'une loi très coercitive pour la région de Hong Kong. Donc, qui dit tension, dit baisse immédiate, aussi bien à la clôture américaine que sur l'ouverture des marchés ce matin. Alors, est-ce que c'est reculer pour mieux sauter L'avenir nous le dira très vite. Et d'ailleurs, il faut noter que alors que nous perdions jusqu'à plus de 1,5% en milieu de matinée, nous sommes repassés positifs en tout début d'après-midi à l'heure à laquelle nous réalisons cet enregistrement. Donc, soyons très attentifs. Cependant, nous sommes toujours dans le trading range dont nous parlons, de, nous, nous parlons depuis plusieurs semaines et si les mauvaises nouvelles ne se renforcent pas, nous pourrions, comme nous le répétons depuis plusieurs jours, sortir par le haut. Dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin de nouveau un strike avec trois trades gagnants sur 3 accompagnés de trois médailles. Espérons un après-midi au moins aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades. Une très bonne journée, un très bon week-end et à lundi.